Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes au mot clé numéro 4, vision. Alors j'imagine bien qu'on essaye de me faire parler de ma vision du jeu de rôle ou euh, qu'est-ce que j'anticipe euh, pour, euh, pour le monde du jeu de rôle. Euh, bon, je ne saurais pas trop mettre de mots sur, euh, sur le sentiment que j'ai euh, au niveau de, de l'univers du jeu de rôle euh, en ce moment. Euh, simplement qu'on semble effectivement être dans un, ce que certains appellent un nouvel âge d'or du jeu de rôle euh, pour, euh, pour euh, au moins la francophonie. Euh, il y a beaucoup de créations, il y a, euh, il y a beaucoup de, de possibilités aujourd'hui euh, de s'éditer, de s'auto-éditer, de, de distribuer euh, gratuitement, librement sur internet. Donc euh, le jeu de rôle, voilà, euh, offre beaucoup de créations, avec euh, les vidéos sur internet qui, qui en parlent, que ce soit ma chaîne, que ce soit les, les, les live play, les, les Critical Role et, et autres aventures, euh, ça a donné beaucoup de visibilité au jeu de rôle. Beaucoup de visibilité veut dire plus de rôlistes, et plus de rôlistes et eh bien, mécaniquement entraînent un petit peu plus de moyens pour les, les divers acteurs du monde du jeu de rôle. Plus de moyens euh, permet d'avoir un petit peu plus voilà, de, de création originale euh, de tentatives. Voilà, quand, quand les éditeurs ne sont pas à la gorge pour chaque livre qu'ils éditent, eh bien, ça leur permet de, de laisser rentrer dans le monde des nouvelles choses, de laisser des auteurs s'exprimer un petit peu plus. Quand on prend le, le travail de, de gens comme Batronoban et qu'on le compare aux jeux de rôle qu'on édite depuis 30 à 40 ans, euh, et bien effectivement ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il que y ait des, des jeux différents, des, des façons de jouer différentes, de l'exploration. Et ça, ça ne vient que de la pluralité des rôlistes et du public qu'on puisse avoir. Ce sont des choses qui, voilà, qui sont appréciables. Pour moi, je, je pense que. Que voilà. Donc sans avoir de vision particulière euh, sur le futur, je, je pense que c'est une bonne chose que le jeu de rôle se soit démocratisé et donc ait permis euh, de, de voir plein de choses émerger, des bonnes, des mauvaises, peu importe, hein, on a tous nos goûts. Mais, euh, mais voilà, la multiplicité des, des jeux, des styles de jeu, de la façon d'approcher le jeu, de, des gens qui écrivent des, des livres sur la théorie du jeu de rôle, hein, quand on voit la, la collection des, des lapins-marteaux, les Dirty MJ, etc. C'est des choses qu'on que avait très très très peu espoir de voir, euh, de voir émerger il euh, y, y a 20 ans. Et grâce à Internet, on est plus nombreux et ça, ça a pu offrir ça. Donc euh, voilà, pas de vision particulière sur, sur l'avenir euh, des rôlistes ou du, ou du rôlisme, mais, euh, mais un optimisme euh, certain. Euh, voilà, voilà pour ma vision euh, du jeu de rôle. Tu veux ajouter quelque chose Tu sais que si tu bouges pas, les gens ils vont penser que tu n'es pas un vrai dragon. On va me demander si tu es en plastique. Voilà, euh, c'était RPG Day 2020, euh, mot-clé numéro 4, vision. Je vous invite vous-même à participer euh, à tout, tous les jours du, du mois d'août, ou alors seulement certains, comme vous le voulez. En tout cas, voilà, portez la bonne parole euh, du RPG Day, euh, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à demain pour la suite. Ciao les rôlistes